Super Mega Lucky Box est un jeu de Draw on White et de Bingo. Les joueurs piochent des cartes et cochent des cases sur des grilles. Dans Super Mega Lucky Box, nous devons remplir des grilles de Bingo. Au début de la partie, chaque joueur en reçoit 5 et en garde 3. Elles sont placées face visible devant soi. Les billes de Bingo sont représentées par des cartes. Elles vont de 1 à 9 et sont en 2 exemplaires. Chaque tour, la première carte du paquet est piochée et son numéro est annoncé. Tous les joueurs peuvent alors cocher ce numéro sur l'une de leurs grilles. Mais attention, même si le numéro est présent plusieurs fois, il n'est pas possible de faire plusieurs coches. Il est possible de défausser un ou plusieurs éclairs pour cocher un chiffre différent. Chaque éclair peut ajouter ou soustraire un au numéro de la carte. Comme tout le monde sait, ajouter 1 à 9 fait 1, et retirer 1 à 1 fait bien évidemment 9. Si un joueur complète entièrement une ligne ou une colonne, il gagne la récompense associée. Certains bonus permettent de cocher un numéro, d'autres de cocher l'étoile libre la plus à gauche de la manche en cours, et d'autres encore de prendre le ou les jetons correspondants. La manche s'arrête lorsque 9 cartes ont été piochées. Chaque grille terminée rapporte un certain nombre de points. Les cartes sont remélangées, et chaque joueur pioche 3 nouvelles grilles pour n'en garder qu'une. Une nouvelle manche peut commencer. À la fin de la quatrième manche, un décompte final a lieu. Les points des grilles terminés sont additionnés et les étoiles donnent autant de points que le chiffre inscrit sur la dernière coche, ligne par ligne. Le joueur qui a le plus de lunes gagne 6 points et celui qui en a le moins perd 6 points. Enfin, les grilles non achevées rapportent 1 point toutes les deux coches, hors bonus. Celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, Super Mega Lucky Box est un jeu tout simple, très léger, mais terriblement addictif. Un mode solo est disponible, identique au mode multijoueur, mais avec un décompte des lunes basé sur le nombre plutôt que sur la majorité.